Un petit cadeau for Noël? Allez, hop, un petit cadeau for Noël! Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Over the field we go, laughing all the way. Bells ball tairing, they make our spirits bright. What fun it is to ride and ring a sling song tonight! Oh, jingle bell, jingle bell! Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh! Yes! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a hun-horse-open sleigh. Et puis en français, ben bah oui, c'est Noël, hein, on recule devant rien. Les cloches teintent, les cloches teintent tout le long du chemin. Oh, que c'est amusant de se faire traîner dans un traîneau tiré par un cheval. Ouais! C'est bien les traductions, hein on va revenir à l'original. Jingles bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Voilà, joyeux Noël! Hmm J'espère que vous allez l'avoir en tête, tout comme moi. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh.